Bonjour, bienvenue, bienvenue sur ce live YouTube, Marie-Christine Ostache, cultivatrice de bonheur pour t'accompagner à réaliser les rêves que tu as dans les poches et que tu n'oses pas ou que tu n'arrives pas à mettre en place aujourd'hui la thématique le burn-out. Comment une cultivatrice de bonheur peut-elle faire un démarrage de burn-out Eh bien tout simplement parce que ça peut arriver à tout le monde, ce qui est important, c'est justement d'en prendre conscience très rapidement pour éviter de se casser la figure. Alors, je crois qu'il y a un chat d'ouvert. Si jamais il y a du monde qui arrive, n'hésitez pas à me faire coucou et à me poser des questions ou à me les poser après dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Pourquoi cette thématique du burn up J'en ai largement parlé par le passé concernant la version maternelle puisque j'ai vécu plusieurs épisodes d'épuisement profond dans le cadre de ma fonction de maman. À l'époque, j'étais maman en congé parental quand j'ai vécu la première euh, première période d'épuisement. Voilà, mais ça, il y a des vidéos, tu pourras aller les retrouver. Là aujourd'hui, ce que je souhaitais partager, c'était la, la partie professionnelle. Pourquoi je souhaite en parler Parce que en fait, ces derniers temps, j'ai vu plusieurs publications passer, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, avec des personnes, soit salariées, soit entrepreneurs, qui se sont retrouvées soit hospitalisées, soit complètement chaos, et qui doivent abandonner leur activité professionnelle. Alors, en tant que salarié, bon, c'est une chose... Euh, voilà, arrêt maladie, c'est compliqué, etc. Et ça peut aller jusqu'à l'incapacité de reprendre une activité salariée. Alors, bien souvent, déjà, dans l'entreprise où ça s'est passé, parce que si ça s'est passé dans une entreprise, c'est qu'il hum, y a des soucis. Et euh, certaines personnes n'arrivent même pas à reprendre un emploi dans une autre entreprise. Et là, c'est beaucoup plus problématique, puisque... Ben, ça peut aller jusqu'à un statut de handicap, enfin, avec tout plein de complications. Bref, la vidéo ne va pas être là-dessus. Ce que je souhaite te partager surtout, c'est que le burn-out, ce n'est pas juste l'état dont parlent les journaux, où tu pètes un câble, où tu te retrouves cloué au lit un beau matin. Ce n'est pas juste ça. Ça, c'est vraiment... Euh, quand, euh, quand le corps n'en peut plus, et quand il y a euh, une réaction de survie, je veux dire tout simplement une réaction de survie de l'organisme, pour dire stop. Le burn-out, c'est un processus, c'est-à-dire c'est tout un chemin qui va commencer bien souvent, de façon complètement inaperçue. Au début, il y a des événements stressants. Que ce soit, alors il peut y en avoir tout plein, hein, tout plein de sortes. Il y a des événements stressants. Ces événements stressants, on va mettre en place une capacité d'adaptation. C'est-à-dire, ok, ces événements stressants, bon, allez euh, je me redresse, je tiens le coup, euh, je déconne un peu plus avec mes collègues pour passer la pilule, euh, j'essaie de garder le sourire, alors qu'en fait, euh, j'ai juste envie de boxer euh, les personnes qui causent ces stress ou de râler après la situation. Et au fur et à mesure, vu que la situation n'évolue pas, parce qu'on n'a pas la main en fait sur certaines, sur certaines situations, la situation n'évolue pas, on va se suradapter, donc physiquement, ça va prendre de l'énergie parce qu'on va compenser en fait la fatigue, euh, le stress, euh, l'épuisement, alors qu'il soit moral, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit physiologique. D'accord Et ça, c'est important de savoir qu'il y a quand même trois entrées c'est-à-dire, ce n'est pas juste la physiologie, ce n'est pas juste un beau jour, le corps qui est KO. Non c'est parce qu'il y a un épuisement moral du style, pff, ce truc-là, ça me gonfle, je me ça m'énerve. Bon, il y a l'émotionnel, ah ouais, non, mais je supporte plus euh, de me faire engueuler de ceci, de cela. Et puis, à côté, il bah, y a le côté physique, par exemple, pour des personnes qui vont euh, devoir faire, alors voilà, je pense à tout, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui sont soumises à un rythme de dingue, qui mettent leur santé en danger pour essayer de tenir, pour prendre soin des gens qui sont malades, sauf que eux, à un moment, ils vont finir par casser. Et donc, ces, ces trois entrées, eh ben, à chaque fois, on compense. On se dit « bon, ok, ça va aller, et puis on va prendre de la vitamine C, pour certains, ils vont aller jusqu'à du ans, enfin, des, des, des, des médocs un petit peu plus forts, voire certains, de l'alcool, de la drogue, pour tenir. » Et ben, tout ça, évidemment, ce n'est pas bon pour l'organisme, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y a des choses qui grattent, qui démangent, qui nous emmerdent. Et donc, toutes ces petites choses agglomérées, eh ben, elles constituent un paquet de stress qui, au bout d'un moment, soit la personne va encaisser, encaisser, encaisser, et puis passer au stade 2 d'épuisement, de, euh, de prendre de la distanciation, c'est-à-dire de faire son boulot, euh, traîne, voilà. Okay. je fais mon boulot, 9h, 17h, terminé, je me casse, terminé. » Et elle va faire le strict minimum. Et après, le stade 3, c'est le reniement. C'est-à-dire, « Non, mais de toute façon, euh, je suis nul, j'arrive pas à faire ce job, c'est pas fait pour moi, c'est au-dessus de mes compétences. » Alors qu'il a très bien été fait jusqu'à présent. Et... Reniement des actions passées, « Non, mais de toute façon, je n'ai jamais réussi à faire quelque chose correctement, c'est pas bien ce que je fais, etc. » Et reniement des actions futures, c'est-à-dire « Ouais, non, mais de toute façon, je ne pourrai jamais retrouver un job, j'en suis incapable. » Même si la personne lui dit « Mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as géré à l'intérieur d'elle, la confiance est tellement cassée que ce n'est juste pas possible. » Au-delà du reniement, ça part en dépression. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste un état c'est vraiment toute une dégradation qui se fait au fil du temps. Je partage ça parce que justement, j'ai vu plein de postes ces derniers temps là-dessus. Et, et, et au fait, l'univers m'a envoyé les postes pour me montrer hey « Eh oh, Marie, t'es peut-être un peu dans le truc !» Parce que je n'en prenais pas forcément conscience, mais justement, dans le job salarié euh, au niveau du, du poste de conseillère clientèle que j'occupais, eh bien, il y avait ces stresseurs qui étaient là s'accumulait, qui devenait de plus en plus fort jusqu'au jour où j'ai subi ainsi que tous mes collègues une agression verbale très puissante très virulente pour laquelle j'ai été mise en arrêt le médecin quand elle m'a vu elle m'a dit non mais 15 jours d'arrêt terminé fin de chantier et dépôt de plainte parce que c'est aussi le traitement quand quelqu'un vous agresse faut pas hésiter à aller déposer plainte donc dépôt de plainte et après, euh, bon, j'ai travaillé avec le thérapeute avec lequel je suis en formation par rapport à l'hypnose, donc ça a permis de désactiver la chose et de retourner au travail. Sauf qu'en fait, je commençais, et heureusement que je m'en suis aperçue, bon, aussi parce que j'ai le recul de tout ce travail que j'ai pu faire pour moi et des personnes que je peux accompagner, c'est que j'étais en train de mettre des techniques d'évitement. C'est-à-dire que je ne faisais plus mon travail de façon complète, J'évitais certaines situations. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en plus de ça, j'étais en stress, je cherchais à grignoter alors que j'ai résolu le problématique, la problématique du grignotage il y a déjà quelques mois avec un coach en nutrition et santé, et sport. Donc, quand j'ai senti ça, je me suis dit, Ouh, ça ne va pas, il y a un problème. Donc, j'ai contacté une psychologue, pour qu'elle puisse m'accompagner et en effet elle m'a dit vous êtes en état de stress post traumatique et heureusement que vous venez prendre contact pour qu'on puisse euh, déverrouiller ça tout de suite désamorcer parce que sinon ça va s'installer et après bah, une fois que c'est installé une fois que c'est ancré bah, c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile de le déverrouiller donc c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que comme je vois Plusieurs postes en ce moment avec des personnes diverses et variées, aussi bien entrepreneurs que salariés qui pètent un boulon, qui sont épuisés, qui du coup arrêtent leur activité. Et pour certains, certaines, ça va être compliqué de reprendre après parce que physiquement, ça ne va plus fonctionner. Je vais revenir après sur la partie physique tout à l'heure. Mais euh, ben je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça avec les connaissances que j'ai, avec le regard, pour, pour pouvoir alerter. Si ça peut empêcher juste une seule personne de se prendre le mur, c'est gagné. Donc, j'ai travaillé avec la psychologue, on a déverrouillé le truc, mais en fait, il y avait toutes les petites graines de stresseur qui étaient là avant, qui faisaient que c'était en train de gonfler. Et il y a un moment, je dis, ouais, mais en fait, non. Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où les valeurs qui sont les miennes ça ne matche plus. D'accord Et c'est pour ça, je remettrai dans le lien de la description de la vidéo pour aller travailler tes valeurs. Si tu ne sais pas quelles elles sont, c'est important parce que justement, il y a quelques années, j'ai accompagné un jeune homme qui était au chômage suite à un burn-out et il avait une grande difficulté à trouver un travail. Et le premier truc qu'on a fait, c'est de travailler sur ses valeurs. C'est quoi tes valeurs C'est quoi qui est important pour, quoi pour toi C'est quoi qui te nourrit Parce que si tu fais quelque chose ou par exemple, tu dois mentir tous les jours aux clients par omission ou volontairement, ou lui masquer certaines choses, si toi, ta valeur, c'est l'honnêteté et l'intégrité, il y a un moment, ça ne va plus être possible. Ça va tout simplement plus être possible de dire les choses. Parce que tu vas le dire, mais tu vas dire, non, mais enfin, je ne suis pas honnête là. Je ne dis pas les choses telles qu'elles sont mais parce que je ne peux pas les dire, parce que mon entreprise, mon patron m'interdit de le dire. Ok, bon. Et là, là, on arrive en conflit interne fort. Donc, c'est important d'en de, prendre conscience. Euh, donc, les valeurs, très important, pour savoir après, ben, si les valeurs, elles ne matchent plus, ben, qu'est-ce que je fais Ok, les valeurs, elles ne matchent plus, je ne peux plus exercer sereinement. Ben, je me casse. Ok, il y a d'autres entreprises qui existent. Il y a plein d'autres sociétés qui cherchent du monde, qui est prêt à embaucher du personnel. Donc, euh, ok, go. Lettre, CV, recherche et on trouve D'accord C'est ce que j'ai fait. Parce qu'on ne peut pas rester des semaines, des mois à être dans ce malaise. Parce que ce malaise, en fait, le corps, ça l'use. Le corps, il passe son temps intérieurement à compenser les trucs, à compenser le stress, à essayer de réguler le truc. Sauf que ça, ça l'épuise. Et là, j'en viens justement sur la physiologie. J'ai fait le point avec mon praticien en médecine traditionnelle chinoise la semaine dernière et il me dit « Ah oui, en effet, l'agression, ça t'a bien bousculé, puisque tu étais en train de te créer un vide de rein. » Pour ceux qui ne connaissent pas, la médecine traditionnelle chinoise, on a trois niveaux énergétiques. La base ce sont les reins et les organes sexuels. Le deuxième état, enfin la deuxième partie, c'est tout ce qui est digestif. Et la troisième partie, c'est l'espace cœur-poumon. Quand j'ai fait ma partie d'épuisement émotionnel, il y a plusieurs années, mon corps avait mis en place un fonctionnement cœur-poumon-digestif, cœur-poumon-digestif, et là il est en train de repartir pareil. Donc là, évidemment, le praticien m'a reconnecté on fonctionne maintenant, hop, tout est en ligne, et euh, ça met un petit peu de temps avant de se remettre complètement, parce que, je regarde s'il y a des commentaires ou pas, ça mis un petit peu de temps, parce que le temps que lui me reconnaît, que moi que je fasse le travail complémentaire, j'ai eu la nuit dernière qui était un peu compliquée, mais j'ai senti que le truc s'est débloqué là cette nuit, j'ai fait 30 minutes de et ça work, et ça a bien débloqué tout ça. Euh, parce qu'évidemment, ce vide de rein, cet épuisement qui est profond, et bien là, quand il est vraiment bien ancré pendant longtemps, c'est super difficile de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'une personne qui va être en burn-out, qui va être en arrêt de travail, et le médecin va lui dire « Non, mais restez tranquille, euh, voilà, reposez-vous, ça va revenir. » Non, ça ne va pas revenir. D'accord Ça ne va pas revenir avec la médecine traditionnelle. Il va falloir aller voir en pratique énergétique pour voir si tout le circuit énergétique fonctionne bien. Parce que sinon, cet état d'épuisement, on peut le traîner pendant des années. Pour ma part, après la partie physiologique du burn-out maternel que j'ai vécu, en 2015, il m'a fallu attendre 4 ans, en 2019, pour rencontrer... 3 ou 4 ans, je ne sais plus, 2018 ou 2019... Euh, 2019, où j'ai rencontré le praticien... Et où il a constaté, elle me dit, bah oui, c'est normal que tu n'arrives pas à avancer, tu n'as plus de base. D'accord Donc cette partie physiologique, elle est évidemment hyper importante. Et si on essaie de se retaper, soit tout seul, bah, on peut traîner très, très, très, très longtemps cette fatigue. Donc heureusement pour moi, évidemment, c'est un sujet que je connais depuis un bon bout de temps. Heureusement aussi, j'ai les praticiens adéquats pour m'accompagner, et j'ai aussi développé les compétences qui vont bien pour prendre soin de moi. Ce que m'a dit, évidemment, la psychologue, elle me dit, c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément les capacités émotionnelles à oser demander le soutien d'une psychologue quand on aperçoit qu'il y a un truc qui vrille. Donc ça, si tu regardes cette vidéo, si tu hésites, n'hésite bah, pas. <rire> Fonce, vas-y, il faut demander un rendez-vous. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de séances. Hein. Moi, il m'a fallu... Deux, trois séances, en fait. Hein, euh, trois séances pour euh, rétablir la chose après l'agression. La, après Donc, c'est assez rapide. Euh, mais il n'y a pas forcément besoin d'y passer des mois et des mois si c'est pris à temps. Donc là, la vidéo, si je la fais, c'est surtout pour... Si tu, tombes, si tu vois cette vidéo... Euh, bah, attention, regarde si ce n'est pas ton cas en ce moment, et surtout, n'hésite pas à consulter un psychologue pour t'accompagner à tout de suite stopper le truc, mettre en place les actions qui vont te permettre bah, de prendre une autre direction, et évidemment, en parallèle avec, avec le médecin, le médecin aussi m'a dit, « Non, bah oui, vous avez bien fait de vous arrêter, parce que, euh, bah, clairement, si on ne s'arrête pas pour faire le point, pour se poser, pour prendre soin de soi, pour dormir, pour rétablir toute la physiologie, pour évacuer aussi tous les modes grrr, euh, de râlage, de, de choses sur lesquelles, euh, enfin toutes les choses qui nous prennent la tête en fait, parce qu'il faut évacuer tout ça, et puis mettre en place. ce qui va, ce qui va nous permettre de continuer, parce que si on s'arrête là... Euh, c'est compliqué. Euh, même si ce n'est pas confortable. D'accord Parce que c'est ce que j'ai dit l'autre soir en médecin. Il me dit « Vous avez bien fait, vous avez pris la bonne décision. » Ouais, mais ce n'est pas confortable. Pourquoi bah Parce que je pense à mes collègues qui vont se retrouver avec une charge de travail supplémentaire, qui euh, vont se retrouver potentiellement en difficulté. Et c'est toujours ça, en fait, qui nous tient. Quand on est, quand on est dans une équipe, dans un groupe, de se dire ouais mais et je l'ai vu pour ma pour ma fille qui, qui, qui s'est mise en arrêt de travail il n'y a pas très très longtemps parce qu'elle avait vraiment un super gros rhume elle dit ouais mais mes collègues ils vont ils vont pas et je sais que c'est compliqué mais c'est ta santé d'abord D'accord À chacun de prendre soin de ta santé. Si toi, tu t'écroules, ce n'est pas ton équipe qui va venir s'occuper de toi, euh, sauf cas très, très exceptionnel. Euh, donc, c'est hyper important de se protéger soi, de prendre soin de soi d'abord, de poser ses limites. Alors, évidemment, il y a les questions de valeur à connaître il y a les questions où est-ce que je pose mes limites et quand est-ce que je déclenche le drapeau rouge pour dire stop Et est-ce que j'ai des normes suffisamment élevées pour me protéger, c'est-à-dire pour ne pas aller au-delà et ne pas supporter des choses qui ne seraient pas tolérables Voilà ce que je souhaitais partager dans cette vidéo sur le burn-out, donc partie euh, professionnelle que je n'avais pas encore expérimenté. Voilà, j'ai mis trop tard pour bien faire, mais bon. Et l'objectif, évidemment, c'est de ne pas tomber dans un épuisement qui va être évidemment trop profondément ancré après. Parce que c'est là où ça devient très compliqué et où les personnes peuvent être en arrêt pendant six mois, un an, deux ans et se retrouver dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle. Et du coup, là, après, ça part souvent en dépression, parce que bah, l'impression d'être... Euh... Je vous dis ça parce qu'il y a eu un moment où je l'ai vécu, quand j'ai quand fait mon épuisement en 2015, où j'étais trois mois en arrêt de travail en tant qu'assistante maternelle, et que je tournais en rond dans ma maison, que j'avais pas suffisamment de vitalité pour... Je marchais un petit peu autour de chez moi, mais j'étais vraiment fatiguée et j'avais vraiment besoin de reprendre le travail parce que sinon je tournais folle. Parce qu'il y a un moment où on se dit, mais non, mais je ne je, je... Enfin, je suis plus capable de rien faire, je ne suis pas capable de travailler, j'y arrive pas. Et... et là, on commence à bah, être franchement inquiète. <rire> et donc quand on arrive à ce stade-là, que voilà, il y a des personnes hein, que j'ai côtoyées qui étaient à ce stade, qui du coup ont été déclarées handicapées, euh, enfin, en situation de handicap car elles ne pouvaient pas reprendre une activité, alors qu'elles avaient des compétences. Mais c'était vraiment trop, euh, bah, trop compliqué pour elles, et on peut l'entendre quand on n'est pas bien accompagné, quand on n'a pas des ressources suffisamment puissantes à l'intérieur de soi. Voilà, sur ce, cette vidéo se termine. Je mets des liens en commentaire pour aller travailler tes valeurs si tu les connais pas c'est important de les connaître parce que si tu connais bien tes valeurs ça va te permettre de voir si ça match avec l'environnement dans lequel tu es avec la façon dont tu travailles euh, regarder aussi si au niveau de ta physiologie tout, tout va bien parce que le burn out peut se présenter avec euh, des douleurs diverses et variées des douleurs de dos, un genou qui bloque, une cheville qui refuse d'avancer, euh, des douleurs dans les articulations, des problèmes digestifs, des aigreurs, enfin il y a tout plein de choses. D'accord. Donc quand le corps parle et qu'avant tu n'avais pas ça, il hein, faut peut-être aller y regarder de plus près. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle continuation. N'hésite pas, si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et prends soin de toi, moi je vais aller profiter du beau temps pour aller faire une grande marche en pleine nature. Allez, bye, à la prochaine